Euh, alors, si vous voulez booster, Mary, que vous êtes sur un compte euh, gold. <rire> de... Et alors que vous êtes diamant, venez, venez. Et comme ça, ce soir, ah ouais. on fait pas ça. Ah ouais, ouais, ouais. On s'en fout, objectif diamant, objectif diamant. Je veux des mecs chauds. Je veux. Eh, s'il y a des mecs diamants là. Attends, eh, franchement, je vais. j'ai plein de comptes euh, qui sont pas diamants. Parce que je suis une. De toute façon, euh, je vous file les comptes. Hein. <rire> Et comme ça, vous me boostez. Ouais, on s'en bat les c*** Non, je vais trop loin. Ok, pardon. Es bon, a... a... Excusez-moi. Non, on n'a pas le droit. On, a... on... on va le faire avec vous alors. Right, I'm gonna show you guys. I'm, I'm in Pro League. Me, I'm, uh, Mary. Oh, Mary, really Non, non, mais attends, c'est wow. quoi, c'est, quoi ça, là la... les, la... les mecs, les mecs, j'ai dit que je voulais euh, passer diamant, c'est pas pour que les mecs diamant euh, viennent niquer mon hello. tu vois On veut se la faire églo quand même. Vous avez des smurfs Si vous avez des smurfs, venez avec vos smurfs, les gars. Ouais, j'ai un smurf, mais il est diamant aussi. Mais tu ouais, fais tu... chier. Là, moi, ce que je veux, c'est que de la win ce soir. Les gars, j'ai pas posé la question. Vous êtes chaud Je veux que de la win. On a viré des mecs de calibre supérieur pour vous pour vous laisser une chance. Je vais avoir besoin d'aide. Ça va me jouer Ça arrive, ça arrive, master. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous. Bah, on peut pas venir t'aider dans le master. Ouais, non, mais toi. Y'a personne d'autre autour de toi, regarde. bien Je suis bien. pas dans la master, je suis pas dans la master. Il est à côté de Kitchen. Es... Je ah es suis où pas dans la master. Je suis derrière ma mira. Ah bah d'accord, ok, c'est rentré sur site en fait, c'est ça que tu dois gueuler. Bah oui C'est un rentre master quoi. Est-ce qu'un il arrive okay. Je vais le pinguer je vais le pinger pour l'avoir, 18 secondes, il aura pas le temps de planter. Je vais sur site. Ah Il est sur un Mort mort. Là, ouais. je... Mira, tu sais où mettre les, les mira poulet Un sur ce mur là que je vais mettre. Enfin vas-y mets le mur. Ouais, ouais. Non, non, non, non, god, god, god, god, ça, ça arrête, c'est old school, ça sert plus à rien. Vas-y, mets-le là, là. Ici, Mary, ça va changer tes habitudes, donc je suis désolé, renforce ce mur là. Ça, Quel, ça, mur là. Quel mur Quel mur Dis-moi. Le mur de gauche de celui qui voulait renforcer. Ah, J'ai ta si tu veux. Y'a Maverick au bout, il a décalé, il est parti. Tu me dis quand il décale il est encore ben, une pété, pété, pété la cam Il est mort, merci. Il est mort, le mec était à la fenêtre. Il est au fond, de, au fond du couloir pour moi. Je crois que c'est la hache sur moi. La ah bah hache est là, elle est pour moi. Elle est passée, elle est passée. Nice. Ok. Euh, I... Ah, bah voilà, Kadounes, t'as réussi. Yes, enfin. Qu'est-ce qu'il y a Il a quel âge Je sais pas, il doit avoir 6 ans. Ça, Ça serait pas, pas la, police la police de, de Fortnite, Fortnite Ce Cadounes Le là Si, mais j'ai arrêté. <rire> et... et on, euh, au niveau du ratio Cadounes... Euh, euh... Attendez, je vous montre. 0,4 <rire> C'est <rire> quoi Cadounes Franchement, sincèrement... Je te fais confiance. Mais, mais, mais, mais, t'as quel âge J'ai 13 ans. 13 ans. Mais si ouais. tu fait de la merde, on te brûle <rire> Ça va par cœur Ouais, ouais, ça va. Ça va. Attendez, on avant de lancer, on veut faire un test de... On va faire des tests maintenant, on va faire des formulaires, ok Grave. Et ça avant de lancer, ok Ah, il met Big Root, ça va Oh là là là là là mec, on t'entend ouais. pas, on t'entend pas Oh, non. Ah bah oui là c'est beaucoup mieux, bah bah eh, trop trop <rire> Non pas du tout c'est pas bon, level du micro on t'entend pas Vas-y reparle Oh mais nom de dieu mais Vas-y reparle I may be Groot Non t'entends pas mec Eh va dans tes options audio et dis-moi quel est le volume du chat vocal. Et le mo et le et surtout le seuil d'enregistrement du chat vocal. Il est à combien Je sais, je sais, je sais. Attends, j'ai Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vas on t'attend, hein, t'inquiète. Non, non, tranquille. On est 2000, on est 2000 à t'attendre, t'inquiète. Hein. Mmh. Les gens aiment bien attendre. Hein. Donc ouais, ouais, prends ton temps surtout, y a pas ils de ils soucis. Adorent pas. Ils adorent quand on est entre deux Respect, guerres. Respect, euh, voilà. euh, voilà. Hein, quoi C'est mieux ah ouais Ah bah ouais c'est vachement mieux mec Ah ouais non mais je sais pas, pas ce que, que t'as as fait, fait mec mais euh... Recoupe de trois fils hein, c'était très bien ça. Oh, oh les gars. non, non, et, non les... et puis non Et puis non C'est la game de trop Eh <rire> franchement, je pense que cette game ça sent le. J'en ai un pour moi cheval. Il me drone ça Putain, je chie. Limnaid. Mort. Salle de bain. J'ai diffusion. Acheter Terre. Allez, l'eau. secondes. Attention au top, au top, au top. Tu peux rentrer 6 Dans les stairs, il y a quelqu'un Bandit dans stairs Bandit dans stairs 6-4 Bandit dans stairs low J'arrive avec toi pour le jouer Il est en bas, il est en train de rotate vu ce qu'il a pris dans la tronche A mon avis il va arriver tout sauf dans les stairs. Attends Attends, attends Mais me la met Fais gaffe à Amy Big Route. Tu l'as l'air de pas beaucoup bouger. Est-ce que c'est parce que tes parents sont en train de te parler en ce moment Aimé Amy Big Route? Oh, ça va, il est 19h40. Ah, ça va être le à table. Jean-Baptiste, à table! Ok. okay. C'était retour safe. Ah ouais, gros, bien. Plus Qui plus a plus fait, plus fait plus cet plus impact les, en attends, Je dis c'est ça Mais comment je loupe ce gros oh. noobax Tranquille, te donne pas plus. Seul te donne pas plus, envie. Mary. Mieux, là, ou pas. Ouais carrément. Ouais. Ah bah ah là, oui. euh, là ça a rien là, à voir. Parce que j'ai monté le seuil de mon micro in game parce que j'avais pas vu qu'il y avait cette option. Bah ah oui c'est, un... en fait c'est ce que, que je t'ai dit tout à l'heure. Bah ouais. Ah merde. Je savais que tu parlais du micro en lui-même. Non, je parlais dans les options du jeu en fait. Vu que je t'ai dit d'aller dans les options du jeu, tu vois. En bas de la petite salle il y a Frost. Bien joué enfin. mec. Non, mais. Bien joué, bien joué. Un chargeur par caméra, c'est bon, on est bon. Tiens si la ligne, Ibana, s'il te plaît. Et un autre qui pousse avec moi, s'il te plaît. J'arrive, si j'arrive, j'arrive. Tiens la ligne, ligne là-bas, Ibana. Ouais, quelqu'un avec du skill plutôt, je préférais. Oh bah vas-y. Non, je présente, je présente. Je, je te fais tirer dessus, en face de moi, Mary. Il est là. Tu l'as défoncé Ouais, ouais. Il est à terre. Okay, Il est juste devant, là, là, sur le ping. Mmh. Je peux y aller. Ils sont deux, ils sont deux, et donc, do, do. fais gaffe, fais gaffe, décale pas. Il a été rez. Allez, faut ouvrir avec permis. Ah, ouais, j'ai pas de chat, hein. J'ai vraiment pas de chat. Je pense pas que c'est la chatte. Bah, au bout d'un moment, les timings, ça va. Ça va. Quoi. Il est devant moi, décale pas, je vais le tuer. Décale, décale. Nice, ta monstre. Nice. Voilà. Bien joué, y Y'en a devant nous, devant nous, Ibana. Bouge pas, bouge pas. T'inquiète, okay, il est mort, il est mort. Euh, C4 T'inquiète. Tant mieux, y'a plus de C4. Donc, cool. les constructions, il va sortir, sortir. Tranquille, tranquille. Nice, nice au oui. ou call, cool, super. Désolé si je suis de la merde. C'est pas grave, tu seras banni comme tout le monde ah. Je vais ouvrir et on va planter, tranquille Merit, tu tiens la ligne là, ils peuvent pas me jouer moi Merit, tu non. tiens la ligne, ils peuvent pas me jouer, on est d'accord Je plante pas Je fake plans. Il va le voir' son C4, il va, il va décaler Non, non, il va décaler le bac. Tu tire pas, j'entends pas le C4 du coup ça plante Y'en a un qui est passé je pense, Non Ah oui bah oui oui Oui Là c'est que c'est chambre de sport Tranquille, tranquille, mourrez pas, pas, pas. C'est win nice, nice les gars Tranquille, décalez pas Meri, te décale pas trop, t'as pas besoin un On a besoin que tu restes en vie en fait Ça Nice yes. 15 Allez où la last euh, Bagarage, bagarage, bah okay. eh ben voilà GG